Bienvenue sur un bar Moi, je fais des vidéos en caméra subjective Ça plus encore N'hésitez pas à vous abonner, à liker N'hésitez pas à partager Aujourd'hui petite séance de désensibilisation au van pour un ce qui est très de aimé. monter ce gros van dans le van on va voir si elle va accepter ça, ce n'est pas sûr. J'ai besoin de la patine. Alors, je veux bien aller vérifier que le van est bien attaché. Oui. <rire> Ça, c'est sûr que... Ouais, toujours hein, ça. Donc là, est monté. je la fais monter, puis je la fais descendre un petit peu, juste pour, le... pour qu'elle comprenne qu'on est tranquille, qu'on n'est pas obligé d'aller tout de suite dedans. Ouais. C'est juste pour euh, la désensibiliser un peu qu'on a fait ça à l'aise, donc elle accède de rester. On va suivre quelque chose Et c'est important qu'elle puisse ressortir tranquillement aussi. Oui, parce que... le jour où vous devez vraiment la transporter... Moi, j'essaie qu'elle refuse un pas à la fois. Voilà. Et qu'elle ne se précise pas. Et tu vois, la désensibilisation aux vanes. voilà. qu'est ce que tu en penses c'est bien ouais hein? <rire> elle était pas très à l'aise mais à force de le faire à mon avis ça va aller de mieux en mieux moi je trouve que ça serait bien qu'on n'insiste pas trop comme elle l'a bien fait. Ah euh, ouais ouais. Ouais, de la laisser sur quelque chose de bien. Ouais ouais. Ouais. Je te laisse regarder tout oh, ça, je laisse regarder. C'est ça. On referme. Avec un sous un pick-up bien solide euh, qui tirait le van. On ne met pas un sale dans le van sans pick-up accroché. Exactement. C'est important ouais. ça. C'est important. Ouais. Sinon le. De toujours le faire. Sinon le van il peut se renverser une fois que le cheval monte dedans. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux Pour une prochaine vidéo